Peut-on coacher des gens quand nous-mêmes, nous n'avons nous pas assez avancé dans un domaine Est-ce que si je suis en surpoids, je peux coacher quelqu'un à perdre du poids Est-ce que si j'ai des problèmes dans mon couple, je peux coacher quelqu'un à améliorer son couple Est-ce que si mon business ne va pas bien, est-ce que je peux coacher quelqu'un qui veut développer un business Et on va répondre à ça parce que je sais que beaucoup, beaucoup de coachs sont euh, parfois trop durs avec eux-mêmes. Et c'est dommage, c'est dommage parce que s'il y a uniquement les gens légitimes qui peuvent coacher, eh ben vous savez quoi Il n'y a pas assez de monde pour aider, ok Je veux bien comprendre que si demain vous voulez écrire un livre, ouais, ok, d'accord, écrire un livre, c'est quand même pas mal si euh, vous avez une certaine expertise et que vous ne racontez pas n'importe quoi. Mais le coaching, c'est pas ça et on va voir ça juste après. Et euh, bah juste après, j'aimerais vous présenter, hein, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à développer leur clientèle, à vivre de leur activité et à changer le monde euh, personne après personne. Alors, let's go Trois pistes de réflexion que j'aimerais vous partager. La première, c'est ce qu'est le coaching et ce que n'est pas le coaching. Le coaching, ce n'est pas du consulting, ce qui ne vous empêche pas d'être coach et consultant. Hein. Mais le coaching, ce n'est pas du consulting, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas un expert qui vient donner une conférence votre client. S'il veut travailler avec vous, ce n'est pas pour que vous lui donner de l'information. L'information, très franchement, il peut la trouver dans le, des dans livres, sur internet. Il n'a pas besoin de vous pour ça. Un coaché, c'est essentiel de comprendre son réel besoin. Et justement, c'est là où j'aimerais approfondir. Donc, la première chose, c'est que le coaching, ce n'est pas juste donner des conseils et montrer son expertise, c'est d'écouter et de poser des questions. Mais la deuxième chose, c'est d'aller comprendre vraiment quel est le besoin d'un coaché. Parce que si vous comprenez le besoin d'un coaché, vous allez comprendre qu'en fait, les questionnements et les doutes que vous avez ne sont pas forcément pertinents et ça vous freine. Alors que, en fait, la seule chose qui devrait vous intéresser, c'est de quoi a besoin mon coaché okay. Lui, là, qu'est-ce qu'il veut Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il veut. Ce qu'il veut, n'est pas de l'information. L'information, normalement, il a. Si vous voulez aider quelqu'un à perdre du poids, il sait qu'il faut mieux manger et faire plus de sport. Ce dont il a besoin, c'est d'encouragement, d'un de, cadre euh, de bienveillance, de pédagogie, d'un soutien, de redevabilité. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un coach. Moi, aujourd'hui, littéralement, je pourrais coacher n'importe qui. Quand je dis littéralement, alors à partir du moment où on parle quand même la même langue, je peux coacher le président de la République. Je peux coacher des multimilliardaires. Pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel et que j'ai réussi plus qu'eux. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que demain, si j'ai un multimilliardaire et que moi, je ne suis pas du tout multimilliardaire, comment je vais le coacher Je vais l'écouter. Tiens, c'est quoi euh, ton challenge du moment Je vais même le tutoyer. Ok C'est quoi ton challenge Ok. Et tu en penses quoi Pourquoi tu en es arrivé là Qu'est-ce qui a provoqué ça okay. Et à ton avis, c'est quoi les croyances qui t'ont amené à, à ça Et ce serait quoi la situation idéale Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir la situation idéale Ok. Comment, quand tu dis que tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas ou euh, tu sais, mais c'est un peu inconfortable ah ouais, d'accord, ok, ok, ok. Et si tu ne sais vraiment pas, comment tu pourrais trouver l'information Ok, d'accord, ok. est-ce qu'il y a, qu a d'autres moyens Ok, génial. Et du coup, on fait quoi d'ici notre rendez-vous de la semaine prochaine Sur quoi tu t'engages voilà. Ça, c'est un résumé en accéléré d'une session de coaching où j'ai apporté zéro information, zéro expertise. Parce que ce n'est pas ça qu'il vient chercher. Ça, c'est très important de comprendre que votre coaché, il cherche du soutien un cadre, un environnement, un peu comme euh, bah, par exemple, moi je suis marié, euh, mon épouse m'apporte énormément de choses, mais je ne me suis pas mar marié pour qu'elle m'apporte de l'expertise, qu'elle m'apporte de l'information et qu'elle m'apporte euh, son savoir. Je me suis marié parce que euh, bah, déjà je l'aimais, elle m'aimait et puis bah, voilà, j'avais besoin d'un soutien aussi euh, dans ma vie, d'être accompagné, de ne pas être seul, euh, de pouvoir partager des choses. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier avec votre coacher, mais je pense que euh, vous avez compris l'idée. La troisième chose que j'aimerais vous partager pour vous, euh, vous amener à réfléchir, c'est quelles sont les peurs et les croyances qui vous amènent aujourd'hui à penser que vous n'êtes pas légitime Très vraisemblablement, il y a une partie de vous à qui ça arrange de dire « je ne suis pas légitime Pourquoi ». Pourquoi Parce que si je ne suis pas légitime, j'ai plus besoin de me lancer. Vous voyez un peu le truc ou pas C'est comme si je vous dis, euh, euh, moi, Linguette, je veux perdre du poids, mais oh, je ne sais pas, aller en salle de sport et, et je ne sais pas, euh, euh, faire les machines, j'ai peur de me blesser. Et du coup, bah, euh, si je ne sais pas faire et que je ne suis pas légitime, hein, dans le sens voilà, je ne sais pas et je ne suis pas pertinent, je n'ai pas le savoir pour, bah, du coup, euh, j'ai pas besoin d'y aller. Je vous invite vraiment à vous challenger sur ça. Au fond du fond, si vous êtes honnête avec vous, même est-ce que vraiment vous ne vous sentez pas capable et compétent d'aider quelqu'un en l'écoutant, en lui posant des questions, en la soutenant Je vous laisse sur ça, si vous voulez aller plus loin en tout cas, en dessous de cette vidéo, vous avez deux ressources. Il y a un quiz qui peut vous aider à trouver la prochaine action pour développer votre business. Vous répondez aux questions et vous allez avoir un résultat qui va vous aider à y voir plus clair. La deuxième chose, c'est que si vous voulez être accompagné dans ce processus, créer votre offre, trouver votre personnel, attirer des prospects, développer votre branding, euh, convertir ces prospects en clients et vraiment euh, à terme avoir une équipe et pouvoir vivre pleinement de votre activité, eh ben, cliquez sur le lien où vous allez pouvoir découvrir la vidéo de présentation du programme Coach en Mission. Regardez-la, ça se peut. Ce sera un super programme pour vous. Ça se peut, ça ne le sera pas. Et si ça l'est je serais ravi de faire un appel avec vous pour mieux vous connaître et voir si c'est intéressant ou pas d'aller plus loin. Allez, je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire ouais, ce que vous a apporté cette vidéo en termes de réflexion. Ciao, ciao